Oui bonjour Françoise Benito Espinal. Écoutez c'est un jour merveilleux aujourd'hui. Euh, il fallait vraiment mettre en lumière Madame Adeline qui a fait énormément pour, pour la danse, pour la musique, pour notre culture, la culture guadeloupéenne. Elle a pu, on a pu la voir enfin, à travers les expositions donc, au niveau donc, de, du palais aujourd'hui. Mais c'est une dame qui a beaucoup beaucoup œuvré pour la Guadeloupe. Je tiens à la remercier sa petite fille qui est ma nièce, Lidji, elle reprend le flambeau et elle le reprend de manière formidable, magnifique. Et vraiment, elle méritait ça, Madame Adeline, d'être présente parmi nous ce soir, même si ça fait. Elle est partie en 1977. Mais il reste encore son fils Loulou, Loulou Adeline, qui est là pour témoigner de, de l'héritage qu'elle a pu laisser à nous, Guadoupéens. Merci beaucoup.